Première game de la journée. First game of the day, man. Votre objectif principal c'est d'éliminer toutes les cibles. Drone ennemi au-dessus. Je pense qu'on va prendre la voiture, chat. Attention, attention, attention. Une pute a été détectée. La meilleure façon de faire descendre un camper, c'est de faire croire que c'est son propre choix à lui. Alors que c'est nous qui l'obligeons à descendre, chat. Il avait ses armes Ah Quand je vois un skin Pro League c'est ce que je devrais faire Tu mélanges alcool fort et drogue, tu es rangé Tiens, mais... Qu quoi Ok, je me suis pas fait fumer dans les airs les gars Salut tout le monde, c'est Nabil en train de une une vidéo. Oh le fils de pute, incroyable Mais non Un français, c'était sûr Mais non 10h40 du mat Il est planqué Dans 5 bûches ici voilà. Et le pire les gars c'est qu'il y en a un autre Qui est ici dans ce bâtiment Il a toujours pas bougé depuis tout à l'heure on l'a pingé depuis tout à l'heure. plus bon, <coughs> <coughs> <coughs> Oh merde! Oh, c'est con ça! <rire> Le mec en vocal, il se dit: What the fuck? What the fuck? <rire> Hélicoptère, hélicoptère! Parra, va Putain, enfois. La prime est là-bas. On va chasser. On est déjà à 11 kills, les gars. 30 remains Honnêtement, petite game du matin. Ça fait plaisir. Nubi faire sécuriser ma voiture. Enfin, je vais. Aller. On va refaire le plein chat. Parce que pour rappel, regardez. Je vais crever. Tu laisses la, tu laisses la caisse ici, ça se répare. Il y a un mécanicien dans le sol chat. Les gars, je suis le seul joueur qui, en fin de game, est avec une voiture en train de rouler partout comme un gros taré. Pour de trouver des gens. Ah ouais c'est comme ça que tu connais le mieux le terrain. je vais, je vais retourner là-bas, faire un dernier plein. Oh yes, je l'ai vu chat. Quoi Tu m'insultes mec Heureusement que les stations explosent pas comme dans GTA On a les bidons d'essence qui n'explosent pas Donc à partir de là Mon drone il m'a donné, donné une info De pute va Première game de la journée. Je suis content, chat. C'était une belle partie, ça, bah, dès le matin. Hein. Il est 11h. Première petite win à la H1. Le H1 style, les gars. 17 kills.